Évidemment maintenant il va faire beau J'ai vraiment pas de chance Oui alors ça va falloir faire gaffe Quand il pleut ils aiment bien Salut les amis j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo Rien d'extraordinaire en route pour le travail alors ça moi même si là il y a plein de flotte, hop d'ailleurs, petit coup de clean, je suis jamais chanceux euh, sur la pluie. C'est à dire que soit il a fait beau toute la journée, je sors, je sais qu'il peut pleuvoir mais je sors l'esprit léger sans me couvrir et je me fais tremper. Soit comme aujourd'hui il pleut hardcore toute la journée, y compris quand je descends démarrer la moto, du coup je me couvre, tu vois, euh, kawaii, gants d'hiver, euh, sur pantalon, machin. Et quand je monte sur la moto, il pleut plus. C'est l'histoire de ma vie. Je paume 12 minutes à chaque fois pour rien. C'est très inconfortable cette vue pour vous, mais ça me permet de chasser l'eau qui stagne sur la rivière. Ouh, visière. Je négocier en direct, je pense. Il doit avoir un truc à le reprocher. C'est à quoi boulevard ouais, J'ai un peu fait gaffe, il y a un bus sur le périph. Genre. Tu vois tellement de trucs fous au quotidien que maintenant ça te surprend plus mais je <rire> vais pas réalisé Il y a un bus sur le périph, qu'est-ce qu'il faut Il doit se rendre à un dépôt. Il devait être dans un dépôt il doit aller dans un autre dépôt, je pense. Oh non, ça abusé le temps, je j'ai l'impression de m'être fait berner, je me suis couvert. Bon c'est pas grave parce que j'ai pas trop chaud quand même, c'est-à-dire qu'il faire vraiment frais. Et c'est relou, c'est du temps perdu quoi. Oh polizai. Ils sont pas très nombreux d'habitude quand il y a ces camionnettes là, ils sont il au moins une douzaine de camionnettes. Oh putain, à chaque fois je me fais avoir. Oh mais ça me démonte la poitrine à chaque fois. Tu sais, ça me tasse complètement le, le jump là. Oh, la cache thoracique, voilà. Putain, je l'ai pas senti venir en plus. Ça c'est un scooter en fait. Un scooter voiture, je crois que ce qui me démonte le plus, c'est qu'il y a une vraie place arrière à l'extérieur de l'habitacle. C'est vraiment, tu vois, genre là lui... Sur un jour pareil s'il avait un passager <rire> Ce serait vraiment Une punition Pour le passager qu'est-ce que tu fais par contre C'est à dire que toi t'es à l'abri Et ton passager il mange Toutes les pourritures de la vie Quoi, quoi c'est moi c'est moi Arrête arrête Si c'est moi que t'engueules c'est le scooter mon pote euh, Arrête Ça va pas me plaire ça si on commence à me reprocher les conneries des autres, euh, ça par contre, il y a un truc qui meurt de moi, c'est bien ça. Ouf, école. Soit ils suivaient, il y en a un qui n'a pas été bon sur le freinage d'urgence, soit il y avait un poteau euh, pendant la manœuvre. Et les radars qu'ils n'ont pas fait bip Ouh, alors ça c'est original. Ça c'est original, mais c'est vraiment stylé. C'est bizarre parce que la perspective, elle doit être radicalement différente. T'es vraiment au cul des autres véhicules. C'est fou. Bon, il fuit. Allez, travail. Bon, bah cette fois, c'est l'inverse. Je me suis demi couvert avant de descendre parce qu'il pleuvait pas. Et puis final arrivé en bas, ça se remet à tomber. Mais bon, on devrait le faire. Oh ça glisse hein. Ouh, la BS en un dixième de seconde. Ça glisse. Je vais le fermer évidemment. Sinon c'est très facile. Ça tombe bien, hein. c'est fin mais c'est soutenu. Puis c'est froid, punaise. L'eau est froid. Hein. Une douche nordique. à droite mon camarade je suis un peu brutal mais j'ai encore des notions de code de la route hein. alors cette fois porte de passie ouverte ou pas porte de passie ou porte de la muette périphérique avec fermé porte de la muette bah voilà tout simple de comme hier Là, je vous en parlais l'autre jour, et bah, je maintiens pour m'enrouler à moto dans Paris, bah c'est ça. C'est ces conditions le plus clair de l'année hein, j'entends. Je sais pas pourquoi. Euh... Rétrospectivement je me vois plus souvent rouler dans ces conditions-là que sous le beau temps. Quoi. Alors là j'ai oublié de mettre le déperlant sur ma visière, autant te dire que j'y vois comme dans le grand bain. Posé, j'ai pas posé. Attends un petit peu toi. Et ouais, est bien au dessus. Là. Bon bah les amis, bonne nuit. Retour sans encombre. Je vais se... sécher mes chaussettes. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez.